Parmi les hautes et robustes Alpes, entourées de forêts anciennes et épaisses, s'étend une charmante vallée. Dans cette contrée magique, habitée par des milliers de gens heureux, l'été chaud et ensoleillé est arrivé. Et voilà les habitants de cet endroit fabuleux. Allons faire connaissance avec eux et découvrons quelles aventures peuvent se dérouler ici. Coco, Coco, on va être en retard. Les autres vont tout manger sans nous attendre. T'inquiète pas, Roggy. <rire> Tante Piffy nous laisse toujours un morceau, tu le sais très bien. Vous voilà Vous êtes de nouveau en retard Tout le monde a déjà mangé Il ne reste plus rien pour de rien Rien, ou... rien tout. du tout Bon d'accord Il reste encore deux morceaux pour vous Asseyez-vous Merci Tante Pifi. Nous ne serons plus en retard Promis juré D'accord Écoutez-moi Avez-vous déjà entendu parler de Bonum, l'esprit des Alpes Il habite dans les montagnes et nous protège de tous les démons L'esprit des Alpes a vaincu tous les démons forts et puissants Et les petits démons alors les petits démons, ce sont nos mauvaises actions. Mais nous pouvons les chasser par les bonnes actions. Retenez ceci. Les démons peuvent vous promettre plus de beurre que de pain, mais ne les croyez pas, ils vous mentent. Coco, il ne faut pas y aller. Ça peut être dangereux. Mais pourquoi Ce n'est pas un mauvais esprit. Et s'il y a des démons là-bas Tant Pifi nous a dit qu'il a chassé tous les mauvais esprits. Allons voir ça. Oh. Regarde, Coco L'herbe sur la colline à côté est sombre C'est bizarre Allons-nous-en J'ai peur Mais non, regarde L'herbe près de ce rocher est noire Je me demande ce qu'il y a là-bas euh... Rogi Viens m'aider Même si je n'aime pas ça, je viens t'aider oh. euh... oh. oh. oh. Coco Peut-être qu'on n'aurait pas dû ouvrir cette Qu'est-ce qui te fait peur, Rogi Regarde Il n'y a pas de démon ici Viens On va regarder Wow <rire> vous m'avez libéré, mes petits amis Suivez-moi, je suis tellement reconnaissant que je suis prêt à vous montrer toutes les montagnes des Alpes Coco, c'est un hmm? démon Souviens-toi de ce que nous a dit Tante piffy Va-t'en Nous ne te suivrons pas du tout <rire> Alors, je vous laisserai ici Oh non Qu'est-ce que nous avons fait on a besoin d'aide. Il faut aller demander de l'aide chez Monsieur Adler. Il saura quoi faire. Mais il habite sur le sommet le plus lointain. On doit se dépêcher. Il faut réparer -moi notre moi, erreur. C'est de ma faute. C'est notre faute à tous les deux. Qui est-ce Qui oh. vient me déranger pendant oh. ma sieste Ah D'accord, c'est vous. Les habitants de la vallée. On a accidentellement libéré hmm. le démon de la grotte. Vous devez nous aider Monsieur Adler. Pour chaque mauvaise chose, il y a dans ce monde quelque chose de bon. Dans toutes ces montagnes, il ne reste qu'une personne qui pourra vous aider à le vaincre. L'esprit des Alpes. Pour l'appeler, il vous faut souffler dans ce corps des Alpes magiques des chevriers alpins. Il se trouve au sommet de cette montagne. Allez, dépêchez-vous. Je vous surveillerai de là-haut. Nous sommes seuls maintenant, Coco. On doit vite aller à la montagne voisine. Dépêchons-nous Roggy Rogi On l'a trouvé C'est le corps des Alpes magiques Vas-y, souffle dedans Ok On m'appelle seulement lorsqu'un grand malheur arrive. Qu'est-ce qui vous amène On a accidentellement libéré le démon qui était dans la grotte. Vous devez nous aider à le vaincre J'ai combattu le mal pendant des milliers d'années. J'anéantirai ce démon. Comptez sur moi Ronny, on on balle, Roddy, on vole On Je ne tomberai pas Je ne tomberai pas Je suis le premier coq volant dans le monde Badran, Maloum Tu n'as pas ta place ici Tu ne pourras pas me vaincre D'abord, je vais vous dire quelque chose Vous n'avez pas voulu me suivre et vous avez libéré l'esprit des âmes! Monsieur Adler Monsieur Adler mes amis, aujourd'hui, vous avez sauvé les Alpes. Non, j'ai vu ce que vous avez fait. C'est vous qui êtes allé chercher le corps des Alpes magiques. Ça a été difficile, mais vous avez réussi. C'est votre amitié qui a sauvé les Alpes. Et en tant que remerciement, je vous offre ces deux corps des Alpes. Maintenant, comme vous êtes devenus les gardiens des montagnes, vous pourrez m'appeler si un malheur vous arrive, à vous ou à vos proches. Merci beaucoup, esprit des Alpes. Merci. Et maintenant, retrouvons la beauté des Alpes. Oh bon, bon, merci trop bon. Tom Pippi. <rire> nous, voilà. nous voilà. Ce matin, vous avez promis de venir à temps pour me voir. Pas de pizza pour vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus pour vous demander de la pizza. Nous voulons vous aider à la faire parce que vous avez dit que de bonnes actions chassent les démons. Donc nous avons décidé de chasser les démons de chez vous et nous pouvons faire beaucoup pour les Alpes.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 La beauté des montagnes alpines réjouit la vue. Il ne peut pas y avoir de mal ici, ni de tromperie. Les habitants des Alpes font tout pour protéger leur pays de tous les dangers possibles. Et voilà nos amis. Allons voir quelles aventures va leur apporter cette belle journée ensoleillée. Notre pays est le meilleur au monde. C'est vrai, Rogi. Regarde comme il fait beau aujourd'hui. le malheur, oh malheur Toi et raconte-nous est... tout lentement Elle... et clairement. Ce matin, je préparais du thé et la bouilloire a failli me tomber dessus. Oh. Heureusement, j'ai fait un bond. Vous savez que les brebis sautent très bien Qu'est-ce qu'il fait chaud oh, Regarde, il y a de l'eau là-bas. Ça n'a rien de rassurant. Me voilà Voyez ma force, les habitants des Alpes Qu'est-ce que c'est Viens, on va voir. Oh. Euh. Roggy, regarde Les vagues viennent de là Mais c'est Evan tu te souviens que Tante nous a raconté que c'est lui qui contrôlait l'eau dans la forêt. Yeah Voyez ma force Voyez mon pouvoir Nous devons arrêter Evon. Quoi qu'il en coûte Evonne oh. Arrête ça Evonne Non, pas Évon Appelle-moi Maître Evan <rire> Tout le monde me détestait, se moquait de moi et je le supportais. Et hier, quand j'ai décidé de jouer avec des brebis, elles ont commencé à rire comme ça. Elles ne riaient pas, mm -hmm. elles parlent comme ça. Elles ne riaient pas Mais qu'est-ce que j'ai fait Que je suis bête je suis si mauvais Evan, tu peux arrêter tout ça Oh, je ne sais pas... Oh. J'ai vraiment failli détruire toute la vallée. Tout le monde mmh. fait des erreurs. <rire> Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les corrigent, tu sais. Tu as failli détruire oh. la vallée. Mais au final, mmh. tu l'as sauvée. Merci à vous. Evan, maintenant tu dois orienter toutes les rivières dans leur lit, d'accord Oui, et aussi remettre les lacs à leur place. Mmh. Je vais tout réparer. que c'est bien chez vous Est-ce que je peux rester avec vous Bien sûr Maintenant, tu es notre ami Enfin, j'ai des amis Je suis si heureux Ouais Les Alpes, c'est le plus bel endroit au monde, n'est-ce pas Ça, c'est vrai <rire> Les Alpes nous appellent